Bonjour Internet, ici le Dr Phi de nouveau euh, pour un petit vite fait mal fait à l'arrache sur les euh, collectes solidaires. Euh, collectes solidaires insoumises en l'occurrence. Donc euh, comme vous voyez, on a organisé ça un petit peu à l'arrache, on a fait euh, très peu de publicité et pourtant on a eu de la chance, les gens ont été assez généreux. Euh, le but du jeu c'est d'essayer de répondre au mieux aux besoins d'une certaine partie de la population aujourd'hui qui a été... Euh on va dire glorieusement oublié par tous les dispositifs d'aide possibles et imaginables qu'il aurait fallu mettre en place, et il y en a pas mal donc qui sont restés sur le carreau. Aujourd'hui, on a des gens dans notre pays qui crèvent littéralement de faim et qui sont laissés pour compte. Déjà, de base, ça n'allait pas bien pour eux, et le confinement ne leur a pas fait de bien. Donc, l'idée de ces collectes, c'est d'essayer de fournir, par le biais d'associations caritatives, des produits de première nécessité dont les gens ont vraiment besoin. Donc là, vous voyez les choses qu'on a récupérées, on a des produits alimentaires, notamment des conserves, on a des conserves de poissons, des conserves de légumes. Euh, on essaye que de faire en sorte que ça colle avec les besoins alimentaires d'un petit peu tout le monde. Euh, on a aussi du riz, on a des pâtes, on va avoir de l'huile, de la farine, du sucre, ça c'est des choses qui vont être demandées. Sur les pâtes, c'est pas trop la peine d'en mettre de trop parce qu'apparemment, ça, pas... on n'a pas trop de manque là-dessus. Euh, on a aussi euh, récupéré euh, des produits d'hygiène. Parmi les produits d'hygiène, je vais faire un petit, une petite parenthèse sur les masques. Mais d'abord dans les produits d'hygiène, il y a aussi il y a des choses comme euh, des savons, vous voyez, qu'on peut avoir. On peut avoir des, des gels douches, des choses comme ça. Euh, également des couches pour les bébés. On va avoir besoin de protection périodique pour les filles parce que mine de rien ce genre de truc ça ne pousse pas sur les arbres. Et aussi, euh, une petite parenthèse sur les masques, on a eu de la chance ici en SNIS c'est que euh, quelques commerçants ont été très sympas avec nous et ont eu euh, la générosité de bien vouloir partager une petite partie de leur euh, stock de masques dont ils ont besoin pour leur travail euh, pour, euh, voilà, pour pouvoir les donner aux gens qui en ont besoin. Euh, on a aussi euh, des gens dans le coin qui euh, ont fait des masques et puis bah, la personne qui tient la caméra en ce moment a fait des masques aussi donc on les donne et euh, ça c'est une initiative, euh, cette initiative de collecte, euh, c'est un truc qu'il faut impérativement reproduire à l'échelle du pays tout en là il se trouve que c'est un groupe d'action france insoumise qui le fait mais si vous n'êtes pas pour la france insoumise et si vous n'êtes pas politisé c'est pas grave ça change rien le besoin est tout à fait réel et tout à fait avéré donc euh, on a des gens aujourd'hui dans ce pays qui ont besoin qu'on leur vienne en aide donc vous contactez la, une association caritative dans votre coin je sais pas les restos du Cœur, la croix rouge pas, le secours populaire ce que vous voulez vous leur demandez ce dont ils ont besoin et vous organisez votre petite collecte c'est vite fait c'est sympa ça vous coûte que dalle et puis c'est quelque chose qui fait du bien à tout le monde je vais dire un dernier mot sur les masques une chose importante. Euh, Aujourd'hui, on est le 10 mai. Demain, 11 mai, c'est la date que Macron a choisi tout seul au doigt mouillé pour déconfiner la France, alors que le conseil scientifique lui disait non, faut pas. Euh, on se retrouve tous euh, avec des gens autour de nous qui euh, sont dans l'illusion que puisqu'on déconfine, c'est que tout va bien et qu'il n'y a plus de virus. C'est faux. Le virus, il est toujours là. Euh, la possibilité de se faire contaminer, elle est toujours là. Donc, les masques qu'ils soient en tissu ou qu'ils soient euh, pas en tissu, que ce soit du grand public, du fpf 2 ou du chirurgical, les masques sont nécessaires pour tout le monde. On ne les porte pas pour se protéger soi, on les, on les porte pour protéger les autres au cas où nous, on est contaminé. Puisque, contrairement à ce que réclame l'OMS, il n'y a pas des tests à grande échelle, on ne va pas tous être testés contre le coronavirus, c'est la seule façon qu'on ait d'arriver à limiter la casse. Donc Faites tout ce que vous pouvez pour avoir des masques, et si vous en avez suffisamment pour vous, n'hésitez pas à les donner à la prochaine collecte que vous verrez autour de vous. Nous, on vient d'en terminer une, on va en refaire une la semaine prochaine. Donc euh, voilà, inspirez-vous de ça, vous voyez, c'est facile, ça se fait simplement. N'hésitez pas, ça fera du bien à tout le monde. Merci beaucoup et à bientôt.